J'espère que vous avez vous supportés Je suis pour une vidéo de personne Parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui les amis aujourd on est sur skill pvp Encore une fois pour bientôt la cinquantième vidéo Je pense qu'on est à 49 Un truc comme ça Un gros gros gros merci à tous pour le support que vous apportez dernièrement vidéo, j'aimerais Tellement ça que cette vidéo là tient les 300 pouces bleus, ça me ferait super plaisir. Et euh, la vidéo qui suit, les amis, c'est un pillage de cœur de faction de Ice Expert. Donc, des abonnés m'ont TP, ils m'ont dit, euh, Ouais, Coons, on veut que tu pilles le cœur, etc. S'il te plaît. Donc, j'ai fait, Ok, d'accord, c'est rigolo. Mais je n'ai pas com pété complètement, tu sais, pour pas qu'ils perdent tout leur cœur et tout, tout le travail qu'ils ont fait. What the fuck, c'est un membre de ma faction qui a gagné la loterie. Je crois qu'il est dans ma faction au oh, moins qu'il ait quitté. Non, il est vraiment dans ma faction. Ok, j'ai à toi gros. Euh, et en gros, euh, Ice expert, euh, en fait, on a pris la Ice Corp. Vous allez voir, vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Il y a quelques petits trucs qui, qui est arrivé. Comment on est rentré dans la base, euh, c'est avec un hard punch on a quitté le sud de la faction et il m'a punch dans la. dans le truc. Et on est rentré, leur cœur était super mal protégé. Donc de toute façon, si vous voulez savoir comment protéger vos cœurs de faction, je vais bientôt faire une vidéo là-dessus. inquiétez vous pas, ça devrait sortir dès que les ennemis n'ont fini de patch tous les bugs que j'ai trouvé avec le cœurs, etc. Et puis je vous sors ça dès que possible. N'oubliez pas de partager la vidéo avec un de vos amis, les amis. Et puis moi, je vous dis à tout de suite Est-ce qu'il y a un plastron renforcé et il se promène tout nu dans le spawn Si on envoie des choses bizarres, les amis, tous les jours sur ce serveur, je vous laisse avec la vidéo. Apprécié. Ciao, ciao. Oh, le pauvre pour Ice Expert il va avoir de la peine mec mais... comment T'as dit quoi Enix. Ils sont 7 combien T'as aucune idée gros Ils ont 700 Enix. points c'est mieux Onyx Onyx Je Jouer sur un skyblock Ouais ouais Oh Je suis rentré dans le cœur de Ice Expert les amis Oh euh, Skyblock ces c'est mais euh... enfin, Je me plein j'ai pas Myriss Mais qu'est-ce que c'est énorme Ah moi aussi je vois avec la rien. Okay. Hey, eh on s'en pas les coups oh, les gars, vous pouvez de nous de raconter votre ouais. vie plus tard s'il te plaît Ouais. Non. Merci. Ah merde On fait une couche anti table de craft en bas mais ça a un peu servi à rien vu qu'il avait mis une porte à leur cœur en fait. Ça c'était un peu con quand même. La crève putain, voilà. Ouais, casse-toi 3 points de trip, c'est pas ouf. Ben oui. Non, t'inquiète, je vais juste en mettre 32. Juste pour lui montrer que c'est moi le patron, tu vois. Ouais, le gars ne suit ton micro, c'est euh, pas ne suit, mais euh, ou je sais pas qui qui tape sur son clavier, mais c'est vraiment ouais, de la si merde ton micro. Truc de malade, gros. Vous êtes capable, capable de vous acheter des micros euh, ca... corrects à 50€, genre Ah bah, si, bah ça, je des micros corrects à 50€, moi. C'est fort. Pauvre IceXper, mec. Je me sens mal, il doit être en train de pleurer en ce moment, gros. Putain, le pauvre... Quoi, il se manque tout pour récupérer les points, t'as vu ce petit bâtard <rire> <rire> <rire> oh, ah, Vas-y, je vais mettre 32 creepers en plus, mais après c'est fini, ça vaut pas le coup. C'est juste parce que c'est mon pote euh, Ice Expert, euh, je vais lui laisser son cœur en vie. Hein. Parce que je suis un, un mec de très gentil, mais sinon, euh, je détruirais tout complètement pour récupérer toutes les pièces, mec, là, wallah l'Hadim, quoi. Attends, je peux pas récupérer. Ils l'ont pas fixe Non. Oh en plus la, la, la reine faction elle ouvre dans une minute gros on y va Une minute oh, mon pote bah, hein. Vas-y on va y aller après. Oh putain ça fait péter mes bottes farm attendez Je peux les slash rapper c'est pas grave Ouais je vais aller me stuffer pour les arènes la reine A l'attaque C'est moi qui dis les points Ils s'en foutent qui a les points gros C'est juste pour le troll mais C'est pas comme s'il y avait masse de points non plus hein Ouais faudra trouver le cœur d'une faction que notre Ouais voilà La faction Aribo attaque la Wu Gang Ah ouais chaud -y, je vais aller voir ça Vas-y on va aller voir ça aussi On va aller le spectacle Vas-y on va se stuffer au Aussitôt que le combat est terminé on les réduit le mec Ça va être insane Vas-y vas-y ouais, nice Ah ouais ils sont full, full Tita mon dieu mais qu'on va passer premier, ah on va passer, passer quatrième. Qu il reste de grippers les gars. Mais parce que là, genre ah, non, ah on va oui. passer quatrième. Tu quêtes avec les grippers. Vas-y, moi je suis. Et voilà, c'est fini. Envie de passer quatrième. Bon, bon les mais... gars faut sauver des petits africains maintenant. Bah ouais. Est-ce qu'ils sont cool là c'est marrant mec. Là comment c'est c'est quoi l'autre t'as voix de gars Tout drôle. C'est quoi le le, le flou, il est, plus On est, est pas quoi passé le... Est le, pain, le pauvre. <rires>